3, 2, 1, et le dit MJ, venin, parce qu'elle essaie de mettre son venin. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans cette histoire bruxelloise Moi, je vais te le dire, capitale de l'Europe, tu vois, <rire> au milieu de Bruxelles, la petite Belgique, pour prendre le pour voir où c'est, sur cette planète Terre, qui est coupée en deux. Tu vois, t'as une botte. Et puis après, il faut prendre une loupe pour voir le trou d'aiguille. Eh, Bruxelles est là. Eh, capitale de l'Europe. L'Europe qui est vide. Mais pendant ce temps, tout le monde se voile à la face. Et voilà, moi je te le dis, c'est vraiment très. Quoi? Effacé, n'est-ce pas? Les Bruxellois, on efface avec du PEX. Parce que les étrangers, ils sont flex. Il y avait les sociétés, un peu miroir, tu vois. Le blanchissement d'argent, non, non, c'est ailleurs, n'est-ce pas Eh, mon cul, tu vois. Moi, je vais te le dire. Les cinq blocs. Tu vois, à Bruxelles-Centre. Près de la place Saint-Catherine, les cinq blocs de Bruxelles, les 5 B, pas quartier. Parce que le quartier Chicago c'est Chicago et les 5 blocs restent encore toujours à GLM, tu vois. Et voilà, maintenant je vais me rappeler. Putain, moi qui suis bruxellois, très le bol, n'est-ce pas? Moi je vais faire comprendre une chose, la techno est partie de là. Tu sais pourquoi? Parce que vous avez cambriolé les DMJ, c'est pas du joli. Et puis qu'est-ce qui se passe hein? Le Covid vient à... Eh, eh. La baïda n'était plus là, vous vous êtes tous attrapés parce que vous m'avez volé. Et voilà, c'est l'impact qui venait après cambriola la petite Lady MJ qui faisait la techno avant tout ce pas Qui était artiste, anarchiste, tout à fait en dehors du lot, tu vois, parce que un petit rond, ça ne rentre pas dans le carré. Si t'as pas compris ça, tu n'as pas vu. Dans le cul, tout est vu et européen qu'on est. On s'est bien fait baiser et eh, et eh, capitale de l'Europe. On s'est pas fait baiser le hip hop. Nous a emmerdé, nous a emmerdé pendant pas mal de temps durant le Covid. dit demain, salam alaikum. Bah ouais, euh, la techno reviendra. Moi, je mets un salami dans ton coum et je vais te dire qui je suis, n'est-ce pas Puisque je dois rapper comme toi. Et je viens aussi du quartier ah Je L'aime, tu vois. Tu sais, à côté des cinq blocs, à côté du canal qui sont en train de couler parce que mes chaussettes sont mouillées. Tu vas qu'est-ce qui se passe quand tout le monde chia par là Eh ben, espèce de connard que tu es, tu peux envoyer ton argent là-bas. Vas-y, tu verras bien, qu'est-ce qui se passe hein quand tu couleras, parce que la Genovese sera pas là.